Charlie Torres, le puissant phénomène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 Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, le discours panafricaniste séduit de nombreux Guyanais, de quoi donner des idées et inspirer. Il ne serait donc pas étonnant d'assister d'ici peu à l'émergence de certains mouvements se réclamant de la ligne SEBA, des mouvements pour contrecarrer ou... Beaucoup moins probable ou s'inscrire dans une conjonction des luttes entre des courants extrémistes qui, visiblement, enlevant en poupe en Guyane. Pourquoi, pourquoi dès lors ne pas en profiter À voir. À dit.